Mangeons local, produisons local et consommons local. Et c'est avec fierté que je découvre cette usine Guadeloupe. Et je dis en toute sincérité, faisons notre travail. Au-delà de la fierté, c'est aussi un soulagement qui nous anime parce que dans un territoire insulaire, il nous plaît d'avoir un Guadeloupe pour faire partenaire et pouvoir répondre à ce besoin fondamental dans cette période qui est même relativement lourde et sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique, le fait que l'on puisse parler de création d'entreprise dans un domaine très porteur, avec déjà des possibilités aussi en termes d'exportation, ne peut que nous réjouir tous. Je dirais à cette industrie, nous sommes les premiers, et je suis fier en tant que Poiloupéen, hein, d'être ici avec vous pour inaugurer cette usine, et que de démontrer à nos amis d'agrarie, à nos amis utiles tout simplement, que nous savons faire vite, bien et Il faut que les chefs d'entreprise guadelouméniens, les acteurs économiques guadelouméniens, que nous puissions avoir cette conception et voir la Caraïbe comme un marché, comme un potentiel de développement. C'est cette vision qu'a cette entreprise et qui peut conclure toute cette joie, toute cette fierté en tant que responsable politique. Il faudrait qu'on puisse être solidaire, solidaires avec l'entreprise pour que la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, les autres pays de la Caraïbe, je ne sais pas puis savoir qu'on a aujourd'hui une entreprise qui peut fabriquer les masses pour toute la carrière. Après après l'inauguration, pensez à, à vos commandes. <rire> C'est très important. Merci beaucoup, fier d'être européen, fier de représenter notre pays. Merci.